c'est quoi ça, là? Wow, quelle beauté. J'ai toujours pas beauté de toi, c'est glaceur sanguine. Tu vois, tu as plus belle que les plus en voyant, hein? Non, je ne peux pas arrêter, je Alors ne peux pas me si une telle Allez, Non, seul, tu ne peux pas... Châ, Quoi avec là Avec qui ça touche Avance là-bas oh quoi quoi normal Are you normal Are you normal c'est quoi T'as arrêté quoi T'as Merci quoi Moi, je ne veux pas être ici. Et tu seras là, train C'est quoi ça là Monsieur, vous traverser Oui, je veux traverser. Comment il veut traverser Tu vois pas, me Monsieur, tu la veille C'est moi tu, merci tu me tout ja. moi c'est ça hein merci madame le vois c'est bon voilà. oui, c'est bon, bon. merci beaucoup merci beaucoup non c'est fois c'est c'est mon ah eh oui, oui c'est mon tour tu as fait tout oh le vois c'est mon tour hein. ouais. Regardez pas la bas Il y a de la bas Il y de la là Il de partir de tout. Il Il a de Il y Il de Il Allez vous! Run!